Bonjour mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose quelques exemples de, de grammaire et de conjugaison. C'est un exemple du contrôle de grammaire du de deuxième semestre. Et ici, il me demande d'encadrer le verbe et de souligner le sujet. Alors par exemple, l'élève range son cartable. Et mes frères aident mon père. Alors, vous me demandez tout simplement où est le verbe. Alors, euh, le verbe, il est toujours au milieu de la phrase. D'accord il occupe toujours euh, de, de la deuxième place. Par exemple, ici, c'est « range », c'est le verbe « ranger », et « aide », c'est le verbe « aider ». Et ce, ce sont deux verbes du premier groupe qui se terminent par « -er, Ranger »,« aider ». Voilà. Alors, encadre le verbe, j'encadre comme ça, de cette façon, d'accord, je n'oublie pas, Et le verbe occupe toujours deuxième place dans la phrase, simple. Et voici donc le sujet, je souligne par exemple l'élève, mes frères, Voilà. Vous avez bien compris maintenant la question, vous pouvez maintenant répondre facilement le jour du contrôle. Alors, l'élève range son cartable, voici le sujet et voici le verbe range. Mes frères, aident mon père, voici le sujet, mes frères et voici le verbe aide. N'oubliez pas que le verbe toujours euh, s'occupe euh, normalement euh, deuxième place. Et deuxième question du contrôle complète les phrases avec le sujet que convient, soit tu, soit nous, sauf tu, deuxième personne du singulier, nous, première personne du pluriel, et vous, deuxième personne du de pluriel. Alors, il s'est fait tout simplement d'ajouter ici euh, le pronom personnel corvola. C'est d'ailleurs le sujet ici. Alors, doit, on dit tu dois... Tout simplement et facilement. On dit tu dois. Tu dois. Faisons, on dit nous faisons. C'est le verbe faire. Prenez, c'est euh, si un le Z, on dit vous, vous prenez. Tu dois, nous faisons, vous prenez. Écrit. Euh par exemple, ici, écrit la phrase avec le sujet proposé. Par exemple, ici, j'accompagne, qui sont dit, vous accompagnez avec EZ. Euh, C'est ça ce qu'on appelle l'accord entre le sujet et le verbe. Mes parents appellent, tu appelles avec E, S, L, F, Le cuisinier ne prépare pas, par exemple, on dit nous, nous. Et par an. alors là vous avez compris euh, que ça veut dire un accord alors l'accord c'est quoi l'accord euh, il ya une court cordon ça va dire pour vous pour vous faciliter on a ici euh, j'ai apostrophe par exemple première personne du singulier et voici la terminaison du de premier, de premier de la première personne dit c'est j'accompagne c'est au présent je verbe accompagner faut comprendre cela vous c'est toujours à la fin vous, êtes. vous accompagnez on n'oublie pas le jour, le jour de contrôle il faut bien comprendre cela j'accompagne vous accompagnez mes parents appellent. On dit oh, si mes parents appellent avec ONT. c'est d'accord avec mes parents. On dit tu appelles, tu appelles avec eux Le cuisine, ils ils ne prépare, ne prépare pas. On dit nous ne le préparons pas. Voilà, on passe maintenant à la conjugaison. Premier contrôle de conjugaison on complète les phrases en conjuguant le verbe avoir et être au présent. Alors, pour avoir, on dit ils ont. Ils ont des galons. Et elle avec être, on dit elles sont. Ils sont en retard. Elle être en bonne santé. Elle est en bonne santé. Et avoir mal bon dos. Il a mal dans. Ils ont. Ils sont. Et. Et. Ils ont des cadeaux. Ils ont des cadeaux, Elle sont en, en retard, il est en bonne santé, et là, non, non. non. Complète de phrase en conjugué avec les verbes, aller ou faire. Par exemple, on dit mon frère, les courses. On dit mon frère, fait les courses. Je vais, je vais aller. On dit tout simplement, je vais. Je vais acheter des poissons avec Alice Jour nous allons au restaurant vous faire attention vous, dites vous faites attention alors euh, mon frère c'est troisième personne du suivi on dit il fait mon frère fait je vais nous allons je vais acheter du poisson, nous allons acheter et nous allons au restaurant, où vous faites attention Voilà, complète les verbes avec les termes inconvénables on dit il surveille avec un nous attrapons avec S à la fin euh, je parle ici du premier groupe les autres verbes aussi même terminé, Voilà, je viens de terminer de corriger quelques exercices du contrôle pour vous aider à obtenir une bonne note. Alors, ici, dans la partie de grammaire, on cadre le verbe et celui du sujet Il faut comprendre que le sujet toujours s'occupe dans une phrase simple la première place, la deuxième place pour le verbe. Vous allez tout simplement souligner le sujet et encadre le verbe. On complète les phrases avec le sujet qu'on vient, tu es, nous et vous. Il y a d'autres prendre personnel et sujet, comme je, comme il ou elle, ou il avec s, elle, avec s c'est plus clair. Alors ici on dit tu dois, c'est le verbe devoir. Nous faisons, c'est le verbe faire. Vous prenez, c'est le verbe Prendre. N'oublie pas la terminaison, ONS c'est pour nous, OZ c'est pour vous, et bien sûr S c'est pour tu. Écrivez la phrase avec le sujet proposé, j'accompagne avec eux, vous accompagnez, la terminaison OZ. Les parents appellent, tu appelles, la terminaison o S. Cuisine ne prépare pas, nous ne préparons pas. La terminaison c'est OLS toujours. Alors, pour la partie de conjugaison, on a déjà vu le euh, verbe avoir et être en disant des gâteaux, des cadeaux, pardon, ils sont en retard, ils sont en bonne santé et la mal aux dents. Complète les phrases en conjuguant le verbe aller offert au présent. Complète les phrases en conjuguant le verbe aller offert au présent. On dit mon frère fait les courses, je vais acheter du poisson. Nous allons au restaurant, vous faites attention. Complète les verbes par les termes inconvenables. lorsque je vois il, pluriel, j'ajoute ONT. Lorsque je vois nous, j'ajoute OLS. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Et prochain prochaine vidéo sera donc pour l'orthographe du vocabulaire. N'oublie pas. Euh, de mettre des likes sur la vidéo et des commentaires si vous, vous voulez bien. Allons-y. Très bien. Merci et, et de votre attention et à très bientôt.